les gens j'espère que tout le monde va bien bienvenue au nouveau sur ma chaîne youtube donc euh, voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo sur du GTA V RP donc euh, voilà comme vous pouvez le voir je suis policier débutant vu que le RP vient juste de débuter et de commencer donc euh, voilà je vous laisse regarder le petit gameplay et je vous dis à tout à l'heure bonjour oui, bonjour comment vous Très ouais, bien. Très bien. Vous faites quoi de beau ici Je suis venu voir un ami, mais euh, je vais regarder s'il était là, mais il n'est pas là. Et il n'est pas là Non, non, non, il est parti. Je pensais qu'il était là, mais finalement. Ouais, le très bien. Du coup, voilà. Ceci est votre véhicule euh, Celui-là, oui, c'est oui. le vôtre Oui, oui, je l'ai acheté euh, récemment, car la mienne, mon ancienne, a explosé. D'accord, très bien. Vous l'avez acheté Oui, oui, je l'ai acheté. Oui. Vous l'avez déclaré, votre voiture Euh, oui oui oui, oui, oui, oui. Tout est noté à, à la banque et tout. Et... Quelle est votre euh, numéro d'identité, s'il vous plaît Euh, je vous la passe. C'est 1007. Oh, D'accord. Je vais juste vérifier si votre voiture a été déclarée sur votre fiche. D'accord. Eh bien pour moi, vous n'avez pas de, de véhicule. C'est ah bon Tout à fait. Alors attendez, je vais une j'ai bien noté. Je vais noter que vous avez un véhicule, c'est celui-ci exactement Oui, oui, il est acheté aujourd'hui. Ah d'accord, parce que chaque véhicule acheté, il faut nous le, dire, faut nous, le faut nous le, déclarer. Pour ah. qu'on puisse voir après ah, au niveau des, des véhicules volés, au niveau des plaques. Ah d'accord, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. C'est la numéro 09. PZ Z, ça, 791. Oui, c'est ça. Et c'est quoi comme véhicule, s'il vous plaît euh, La marque, vous voulez ah Oui, c'est ça, ça, ouais. ça, Montez dedans et Attends, ça va vous mais mettre, oh, vous allez monter dedans. Ah. Abani, Primo... Je... Ouais. Dites-moi juste le premier mot. Abrami. Oh, y Abrami, d'accord. Très bien. Attendez, sinon je peux avoir le nom exact. Je vais vous donner tout de suite. Albany Primo, voilà. Albany Vous écrivez ça comment Albany Primo. A-L A-L... A-L-B-I-M-O. L-O, c'est ça -O -O. Ouais. Albilo Non, je crois que c'est un N, attendez. Albino. Ah c'est écrit derrière votre véhicule. Primo bleu, Albani. Primo, ouais. Bah oui bah Primo Albani. Ah oui. Euh. Vous pouvez m'ouvrir le coffre s'il vous plaît Juste que je regarde euh, si, euh, si oui. il y a un dedans. Ah oh, elle est neuve, elle est toute neuve. Oui oui. Ok, très bien. Le ok, bon, bah, c'est parfait. Comme ça, j'ai noté votre véhicule, vous n'aurez pas de problème. Si. Non. Si. Si vous avez un contrôle. D'accord. Très bien. Bon, bah, je vous remercie, bonjour à vous. Merci à vous. Merci, aussi. au revoir. Au revoir. Je fais du beau aussi. Moi je discute avec des amis. D'accord, c'est un mail que like, j'ai pas vu. Faites fait gaffe, c'est un quartier quand même assez euh, tendu ici, hein, avec euh, pas mal de violence. Ouais, je sais. J'ai un problème, je vous appelle tout de suite, mais Donc on connaît 2-3 ici. D'accord, très bien. Un gros problème. Votre parmi s'est bien passé? ça va j'ai fait quelques erreurs quand même mais euh... j'espère l'avoir en tout cas vous avez passé 000 votre 000 euros ça fait vos permis pour ouais c'est ça d'accord très bien ça sera plus qu'à vous acheter votre véhicule personnel et après euh... vous êtes parti quoi. ouais voilà d'accord d'accord très bien bon, ben... bon courage à vous c'est votre véhicule, merci. Enfin, c'est le véhicule de ma grand-mère, d'accord. C'est le véhicule de ma grand-mère, très bien. Ok, bon, je vous souhaite une bonne journée. Puis, ben, à la prochaine, merci à vous aussi. Une bonne journée, au revoir, à vous aussi, au revoir, merci. Oui Oui casse de bordel. Bon, je vous ai convoqué pour une simple et belle raison. Euh, C'est pour vous féliciter du travail accompli sur la formation euh, port d'armes. Très bien, merci. merci Monsieur le Président. Voilà, euh, je suis un Président qui, qui aime euh, remercier euh, et féliciter ses hommes. C'est pourquoi j'ai euh, décidé de vous euh, verser une prime. Donc une prime qui ira à chacun vous, euh, de enfin, chacun vous euh, dans votre poche personnelle. Je vais vous verser 10 000 sur le compte police. Et je compte sur vous pour vous la partager à parts égales. Très bien. D'accord, merci Monsieur le Président. Merci à vous. Voilà, c'était, euh, tout. Vous avez quelque chose à me signaler par rapport à la ville ou quoi que ce soit Ah oui. <rires> je vous ai fait mal on a un petit peu glissé sur la rembarbe Fusil à euh, lunettes Et le moindre mouvement euh... Il prend une balle dans la tête Ok moi aussi je me suis équipé S Il sort une arme ou quoi que ce soit <rire> Moi aussi je suis équipé S'il y en a un qui bouge, les deux meurent <rire> C'est ça Je suis au lance-patate, peut-être changer Ouais lance-patate ça va être un petit peu dangereux quand même On t'en bouge pas, je vais faire le tour. Le président il est devant la gauche. On ouais, il nous nous demandé de rester discret du coup quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Au pire que je sois dans le dos de l'autre, c'est pas grave. Il me verra, mais l'autre ne me verra pas. Oh, Oh merde, est oh, rien fait. Il y On pas Non, ça bouge pas, ça bouge pas pour moi. Ah, je suis tranquille dans la porte. <rire> tu sont retournes, de regarder les, les meufs partir. Mais, non, mais dans le mode discrétion ça Toi Je suis discret hein. Ah j'ai vu ça Il ouais. ça a sauté, sauté derrière tu sais Du coup j'ai commandé le véhicule dont je te parlais tu sais Le Vapid Cotender Yes Je pense que ça, va être un, ça peut être un bon truc Mais je vais essayer de revenir as aimé ma vidéo laisse un pouce bleu, mets ton avis dans les commentaires et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.